A pas vu venir le corona Et pourtant il a fait le tour du monde C'est tellement rapide Dans quelques secondes On parlait que de ça sur les médias Soit télétravail, soit chômage technique C'est la crise, rendu PQ c'est tactique Il des preuves qui nous mettent des devoirs fat Mais le temps passe trop vite Mes amis, faire des trucs cool, dis, je veux dire, je peux pas. Donc je bronze dans mon jardin, c'est le bon côté. souris les citadins. Et cette maladie m'aide où elle. Est. vacances, on m'applique, c'est l'occasion, en période atypique, de se reposer, dans ce monde agité, la terre est nous, on peut enfin souffler.